Aujourd'hui, je vous partage un exemple super perso de l'importance d'exprimer son désir précisément. J'avais vraiment envie d'un moment d'intimité avec mon amoureux. Et je me sentais calculée dans ma tête. Bon, bah, j'ai un appel à 20h, ça va durer jusqu'à 21h30, mais en général après il est fatigué. Enfin bref, j'avais. vous savez quand on a un peu tous ces paramètres en tête de quand est-ce que va être le bon moment et on se met à négocier avec soi-même, dans notre tête, sur comment va se passer la soirée. Sauf que je savais très bien que si je ne lui communiquais pas de manière super précise ce que je voulais, bah lui, il allait probablement faire sa propre négociation tout seul dans sa tête et arriver à des conclusions différentes des miennes. Et du coup, j'allais être frustrée lui aussi. La soirée serait passée comme ça, comme d'habitude, il y a tout qui va trop vite. Et on n'aurait pas eu le temps de se rencontrer. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message. Un message audio. J'aime bien les messages audio. C'est tellement plus chouette que les messages textos où il n'y a pas toute l'intonation. Euh, en lui disant, mon amour, j'ai vraiment envie euh, d'un moment d'intimité ce soir. Est-ce qu'on pourrait prévoir 30 minutes quand tu rentres du boulot avant mon appel pour passer un moment ensemble Il a dit oui. Et ça a été un super beau moment. Et je sais, parce que ça nous est arrivé à d'autres soirées, quand j'exprime pas clairement mon désir, bah on a chacun notre idée et au final, on ne se rejoint pas. Donc, mon invitation, quand vous avez un désir précis en tête, osez l'exprimer clairement pour que ça soit pas votre interprétation et votre plan et puis le plan et l'interprétation de l'autre. Et au final, vous ne vous rejoignez pas. Alors, je sais, vous allez me dire exprimer votre désir, c'est super difficile. Et oui, mais ça s'apprend, ça, ça se construit. Il y a plein de manières d'apprendre à exprimer son désir pour rendre la chose plus simple. Euh, c'est exactement mon travail. Si c'est dur pour vous d'exprimer votre désir, envoyez-moi un petit message et on en discute. Super belle journée